Donc, euh, ici, on est sur une exploitation familiale euh, dans le Boulonnais. Donc, euh, c'est la famille Le Duc. Donc, moi, Nicolas, euh, je suis l'éleveur. Donc, on est associé euh, avec euh, la frangine euh, qui s'occupe de la partie fromagerie, donc en vente directe, euh, du frère qui s'occupe plus des vergers. Donc, moi-même euh, qui s'occupe de l'élevage et de la partie culture et aussi ma femme qui s'occupe aussi du point de vente et de la partie fromagerie. Donc sur une exploitation de 60 laitières et une trentaine d'hectares de prairies permanentes, assez vallonnées, euh, sur des parties euh, plutôt argileuses et euh, voire zones humides. Donc là, euh, on va dire, la, le premier projet d'agroforesterie a été sollicité par les, euh, le parc naturel Cap-et-Marais d'Opal euh, une petite vingtaine d'années, donc ça a été fait sur euh, les parcelles euh, très proches de, de, de la ferme euh, et sur une surface d'à peu près deux hectares et demi. Donc là, on a utilisé, on va dire, des essences, on va dire, différentes, comme le frêne, euh, le chêne, les, le cornouiller sauvage euh, et le poirier à bois en grande majorité. Et un petit peu d'être de, de chicomore. Après, bon, là, on a dû, on va dire, à la maladie, dû à la maladie éliminer les frênes qui ont beaucoup souffert, voire qui étaient même morts en partie. Là, on va dire, le principal du, du coup, on va dire, d'implantation, ça va être la protection. On va dire, une grille, une grille de protection intermédiaire. Bon, les poteaux. Euh, on va dire 5 poteaux euh, au départ, euh, ça représente à peu près euh, une bonne cinquantaine d'euros peut-être en protection. Plus après, bon, si on remet une grille euh, pour plus tard, euh, pour faciliter le travail autour des armes, euh, c'est pareil, hein, entre 15 et 20 euros euh, la protection en picot. C'est surtout ça, après le plan lui-même euh, au départ, c'est insignifiant quoi. C'est la protection qui fait le, le coup. Quoi.